Donc c'est un problème dans la cuisine. Alors on va expliquer un petit peu le chemin que prend le rat. Donc on est derrière le meuble. On va enlever le Donc il a creusé. Il a creusé une galerie sous le.. Bah sous, la, sous la cuisine. Hein. Il est, dans du... il est dans du sable alors vous voyez tout tout ça ce c'est le sable Hop. on va aller de l'autre côté maintenant et on voit donc ici, il a fait une ouverture dans le bois et il longe et longe tous les tous les meubles de la cuisine. Voilà. Hop. Alors. Donc, donc ça, ça démarre, ça démarre ici. Donc derrière, ça démarre derrière. Donc il euh, y a une galerie. Puis il a fait un trou à ce niveau-ci. Euh, donc il passe derrière la lave-vaisselle. Il passe derrière le deuxième meuble là où il y a le l'évier hein, donc ici donc il passe derrière ce meuble-ci là c'est pareil donc c'est il passe ici hein, on voit bien ils ont chaque fois ce meuble Ensuite, euh, il, passe, il passait donc, euh, en dessous du four et il sortait, il sortait ici. Et ensuite, il se cachait derrière le frigo. Ça, c'est derrière le frigo. Hein. Alors, on voit bien les cacas. Hein. C'est les caca quasiment tout le temps la même dimension. Donc, c'est un seul et même individu. Alors il y a beaucoup de dégâts. Hein. Donc, euh, câble rongé. Tout le long. Hein. Ça c'est un câble à changer parce que ça risque un, un incendie. Donc si on, lave, si on lave le sol, vous voyez les fils ici sont dénudés, complètement dénudés. Donc, euh, ici ça risque un incendie. Quoi. Et en plus... En plus la fiche de terre du frigo est quasi euh, détruite. Ainsi que le câble du, du condensateur. Ok. Voilà.